Vous avez une page pro associée à une page perso, on va voir comment inviter vos amis à aimer votre page. Pour cela, depuis votre page perso, vous cliquez sur votre page pro, puis vous cliquez sur les trois points ici, puis vous descendez sur le bouton inviter des amis, vous avez votre liste d'amis. Là je les ai tous invités, je regarde si j'en ai pas un qui traîne par là